En choisissant les bonnes couleurs, en choisissant des contrastes qui mettent en valeur la luminosité et en utilisant du doré tout simplement. Euh, là en l'occurrence crayon. Pff, beaucoup. Les deux. La couleur vive clairement. Les deux, dessin automatique mais euh, avec une réflexion en même temps, les deux aussi, très important, doré clairement, plein de sensations, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sensations. <rire> ben, les deux aussi, de nouveau. Faut être hors du cadre pour entrer dans le cadre. <rire>